Alors derrière nous, c'est le poste source de Petitbourg. Donc un poste source, c'est un ouvrage qui est à la limite entre notre réseau de transport et notre réseau moyenne tension et donc qui nous permet d'alimenter nos réseaux moyenne tension et basse tension et donc nos clients. Alors ce que ça permet, c'est de garantir une qualité de service, une qualité de fourniture et donc une bonne alimentation de l'ensemble de nos clients en garantissant un service public d'électricité performant. Alors Pour la population, donc du coup, les clients seront alimentés euh, au plus proche de la zone, pour la zone de Petitbourg et de Goyave, qui auparavant était alimentée soit par BMAO, soit par Capester. Donc on va alimenter les clients euh, au plus proche. Et on va aussi créer du coup de nouvelles opportunités de reprise en cas de problème sur le réseau du coup, euh, moyenne tension. Euh, on va pouvoir reprendre nos clients différemment avec l'insertion d'un poste source comme celui-ci. Globalement, l'État accompagne effectivement le consommateur guadeloupéen par le biais du tarif réglementé de vente de l'électricité, qui est un tarif régulé, qui bénéficie d'une péréquation tarifaire nationale et qui permet de garantir effectivement une protection contre des coûts de l'électricité qui seraient trop élevés. À titre illustratif, en Guadeloupe, l'ensemble des coûts du système électrique représente 3 à 4 fois le prix payé par les clients euh, par l'intermédiaire du tarif réglementé de vente. En poste source, de manière générale, ça se résume à un transformateur pour abaisser la tension de 63 à 20 000 volts. Euh, donc, On a également des disjoncteurs qui ont un pouvoir de coupure qui permettent en cas de détection de défaut de s'ouvrir et donc de couper le, les, le courant, soit sur notre réseau haute tension, soit sur notre réseau moyenne tension. Donc en interne du poste, on a plusieurs euh, disjoncteurs de différents niveaux de tension et associés à chacun de nos ouvrages, soit nos transformateurs, soit nos lignes haute tension. Euh, après, on a également des ouvrages, donc une impédance de compensation, qui nous permettent de détecter les défauts, de les capter et du coup de les limiter pour que pas qu'il y ait de répercussions à la fois sur la clientèle et également sur le réseau électrique. Et enfin, on a aussi des condensateurs qu'on a vus, qui permettent euh, d'apporter un soutien à la tension du réseau quand on manque de la puissance réactive. Et euh, cela, c'est plutôt pour des besoins du réseau, euh, pour pas que la clientèle voit des chutes de tension ou euh, des anomalies sur le réseau. Alors, on le voit sur la vidéo qui est, qui est diffusée. C'est un ouvrage sur plusieurs étages euh, et également euh, souterrain. Oui, alors en fait, on a du coup trois niveaux. On a un sous-sol, le niveau rez-de-chaussée où nous sommes et euh, le niveau supérieur. En fait, tous les câbles euh, sont souterrains. Donc, tout le réseau connecté au poste, qu'il soit le réseau haute tension ou le réseau moyenne tension, est souterrain. Donc, ils arrivent dans nos sous-sols pour pouvoir euh, du coup euh, être accordés à nos ouvrages qui, eux, sont au niveau euh, rez-de-chaussée. Et au-dessus, on a le jeu de barre, donc qui est notre euh, répartition de l'électricité euh, haute tension, 63 000 volts. Alors, vous nous expliquez ce matin, justement, il y a un dispositif incendie également. Euh, donc, dans la zone, là, il y avait des problèmes d'alimentation d'eau. Et grâce à ce, ce dispositif, le, le quartier dispose aussi maintenant euh, d'une de, réserve d'eau. Oui, alors, en fait, euh, ça ne va pas permettre une meilleure alimentation de l'eau potable, mais il n'y avait pas de système incendie présent dans la rue. Donc, ça permet, du coup, qu'il y ait un système incendie maintenant présent dans la rue et donc, euh, du coup, en cas de d'incendie chez les particuliers qui nous entourent, la bâche incendie du poste de source peut être utilisée car la borne se situe à l'extérieur du poste.